Bonjour, bonjour. Quels sont ceux qui ont jeûné là Je vais enseigner ce matin. Ceux qui ont jeûné pendant le, les trois derniers jours, bonjour. Ceux qui n'ont pas pu jeûner, bonjour. Ah, tu finis ton jeûne à 9h. Super. Bonjour, connectez-vous. Connectez-vous. Count your blessings. Life is full of blessings. Waking up is a miracle. Open your eyes to the sunshine. Thank God for mercy. Counting my blessing. Everything I do by faith, by faith. Oh, la reine Justine, tu finis ton jeûne à midi. Super. Je vais bouler de la sauge. Ah, voler la souche en ah, à si tu te réveilles à trois heures pour prier et puis tu es resté éveillé jusqu'à maintenant donc voilà mon charbon et même ma sourire dessus il est brûlé Il chasse tout présent de toute présence maléfique de cette maison, de ce direct. Je vous autre esprit ce matin. J'appelle le Saint-Esprit vos ancêtres. Tous vos ancêtres positifs. Je chasse tout ce qui est de négatif qui vous a été passé par vos ancêtres et qui vous dérange jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes connecté, vous devez me mettre des cœurs sur ma vidéo. Je viens me percer tout, tout oeil maléfique. Tout oeil maléfique qui va se connecter à cette vidéo. Je déclare qu'aucune âme forgée contre moi et les personnes qui regardent ne va prospérer. percé miroir maléfique on a lancé pour vous observer au nom de Jésus aucune âme forgée contre vous ne va prospérer je vous libère de la dépression je vous libère de la dépression Tout ce qui vous a fait croire que vous n'allez pas réussir. Enlève tout esprit de découragement sur vous. Et déclare que vous voyez votre futur glorieux, clair. J'enlève toute distraction. Toute personne, toute dragueur, toute personne qui vient, qui veut vous faire quitter votre mariage. Tout ces je l'éloigne de vous. Vous savez qu'il y a des gens à qui on ne peut pas dire non, non. Quelqu'un vient que tu ne sais pas. Ça colle sur toi. Je vous débarrasse de toute iniquité. Je vous libère de toute ambiguïté. Et si c'est vous qui êtes à partir chez le mari de quelqu'un, je vous enlève derrière le mari de la personne. Si le mari lui veut venir dire que, dire que je, je la prends comme deuxième femme officiellement devant tout le monde. Il quitte derrière vous. Vous-même vous quittez derrière lui. Et donc après la dépression dont votre mère a été, a été victime pendant des années, vous en êtes débarrassé. Bonjour Dorian. Vous ne connaîtrez plus jamais la dépression au nom de Jésus. Bonjour, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont nouvelles sur ma page. Et que l'enseignement, sur la dîme, vous ne l'avez pas encore reçu. Donc nous sommes le premier. Vous savez que je suis une grande militante. Comment réarranger sa vie Comment prendre les chaînes et les rênes de sa vie? rênes -E -N -N -E R-E-N-N-E-S. Comment rectifier le cours de sa vie et de sa descendance? Écoutez, vous étiez bête avant. Vous étiez grand. ça C'est fini. Je vous dis, hoa. On s'est levé, on a fait trois jours de jeûne, non? Trois jours sans manger, sans boire. 72 heures, sans mettre quelque chose dans la bouche. Vous avez fait non Et que tu savais que tu pouvais. Même si c'est maintenant que tu m'écoutes, tu peux commencer ta part. Mettez-moi les cœurs, je vous en prie. Avant, quand il vous faisait du mal, non? Tu es là, tu es la première femme de quelqu'un. Il s'engage avec toi. Dix ans plus tard, une autre femme vient et prend tout ce que vous avez travaillé ensemble. Tu étais là, tu es Maintenant, tu comprends, non? N'est-ce pas? Tu comprends que ma vie, si là, on m'a volé parce que je ne protégeais pas d'abord ce que j'ai. Je n'avais pas mis le cadenas sur ma porte. Je n'avais pas mis les barreaux sur mes fenêtres. C'est comme ça que beaucoup d'entre vous, vous êtes. Donc Seigneur, je demande la lucidité. Je viens ouvrir mes oreilles, mes yeux spirituels, que je vois encore plus. Que beaucoup de vies soient changées à travers cet enseignement. Que vous soyez délivrés. Que tout trou de pauvreté dans lequel vous êtes enfermé, toute barrière dans laquelle on vous a mis, on a dit que tu ne vas jamais dépasser le seuil, ici. Je déclare que cet enseignement t'ouvre les yeux. Cet enseignement, comme le Jésus a dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit, marche. Je vous commande de vous le lever. En dépit de la situation dans laquelle vous êtes, vous prenez ça pour marcher avec. Voilà. Donc, félicitations parce que vous avez fini votre jeûne. Certains vont clôturer le jeûne à 9h. Euh, ceux qui ont commencé avec moi ici en direct il y a trois jours on va clôturer ça à 6 h donc dans une oui, dans une non dans dans 49 8 48 minutes le bain que vous allez prendre tout à l'heure là je suppose qu'il n'y a plus de pipi dans votre corps parce que quand tu jeûnes les pipis finissent beaucoup là mais le bain que vous allez faire ce matin, peu importe le produit que vous avez de ma part qui est chez vous, mettez ça dans leau Le donne-moi tout. Le parfum, débloque-moi. N'était que dans l'eau. Parlez. Seigneur, comme je me lave yeux, avant d'aller manger. Toutes les malédictions générationnelles, là, c'est fini. Toutes les barrières. Moi, mes enfants, sur suis 7, 10, 15 ou 20 générations qui sont délivrés. Partout, ils se rappelleront que mon arrêt, arrêt, arrêt, arrêt, arrêt, arrêt, grand-père, grand-mère, avait fait ça pour me libérer. Donc, nous avons les bains aujourd'hui. Ceux qui sont à Douala, vous venez à Douala. Ceux qui sont à Libreville, vous appelez, vous venez à Libreville. Ceux qui sont à Yaoundé, à... vous appelez aussi. On fait aussi les bains à distance. Donc, Nantes sera bientôt, ouvert. le mois prochain... 1er euh, août, vous pourrez venir à Nantes. Je précise aussi, envoyez vos photos, c'est pareil. Donc, je vais vous enseigner sur la parole. Bon, les kits sont disponibles. Vous pouvez aussi acheter peut-être le savon seulement. Vous pouvez acheter l'encens seulement. Vous pouvez acheter aussi, vous pouvez dire, je voilà, veux le parfum de déblocage. Donc, il y a des gens qui ne prennent pas le kit, parfois. Tu peux prendre le parfum de déblocage. Tu peux prendre l'ensemble, Tu peux prendre un truc, tu pars avec. Donc, nous sommes à Macapé derrière Paja Center. Derrière le lycée de Maquepé, il y a Paja Center. Derrière Paja Center, il y a Menizéry. On est en face de la Menizéry. Au commencement était la parole. La parole, c'est Jocelyne. Au commencement était Jocelyne. Jocelyne était avec Dieu. Jocelyne était Dieu. Jocelyne était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites dans la vie de Jocelyne, par Jocelyne. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Jocelyne était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ils ne sont pas obligés de vous accepter. C'est depuis le début, des, début, <rire> début de la création de l'humanité. Depuis le début, là, ils n'ont jamais accepté la lumière. Je m'attends parce que vous tous m'acceptiez. Même les sorciers qui sont ici, je m'attends parce que vous acceptiez. Mais vous ne pouvez rien contre ma lumière. Verset 5, Jean 1. Jocelyne lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y avait une femme envoyée de Dieu, son nom était Jocelyne. Elle vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par elle. Elle n'était pas la lumière, mais parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière, donc, Jocelyne était dans le monde et le monde était fait par elle. Le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont point reçue. Mais tous ceux qui ont reçu Jocelyne, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je suis là ce matin pour vous parler de votre pouvoir. Tout dans votre vie a commencé avec vous, finira avec vous. Vous êtes votre Dieu. mettez en commentaire, je suis mon Dieu. C'est ça que vous aimez la religion. Hein? Vous aimez quand on vient vous dire, oh franchement. Tu n'es qu'une pauvre petite fille. Comment tu peux croire que tu es Dieu Regarde ton compte bancaire de l'année passée. Tu n'avais rien. Comme tu n'as rien, tu n'es personne. Ton oncle qui te nourrit encore. Voilà. Laetitia, tu es ton Dieu. Odettina, tu es ton Dieu. Sandrine Bouba, tu es ton Dieu. Le monde spirituel fonctionne avec la croyance. Parce que quand tu crois, tu n'as plus peur. Donc, c'est un peu genre si on te dit, tu vas faire comment par rapport à ta situation? Ah, je sais déjà comment il va faire. Genre, tu vas te marier, peut-être, et on te demande d'acheter les alliances. Dès que tu achètes, tu déposes quelque part. Par exemple, dès qu'on demande les alliances, tu touches ta poche. Tu dis, ah non, non, j'ai dit, ah, ça, c'est bon, réglé, c'est réglé, c'est réglé. C'est pour ça que Jésus demandait toujours, où est votre foi? Il dit toujours, only believe. Crois seulement. Parce que quand tu crois, dès que tes idées marchent, tu arrives sur l'autre là, tu dis, ah oh, non, non, non. That one. I got that. I got that one. I'm good, I'm good, I'm good, yeah. Je suis mon Dieu, c'est ça. Votre bataille, votre combat, ce sera d'accepter, ah oui, d'accepter que vous êtes Dieu, d'accepter que votre oncle ne contrôle pas votre vie, d'accepter que malgré tout, toutes les malédictions qui ont... Qui ont qui pouvait peser sur vous. Parce que ça n'aura jamais de l'influence sur vous. D'accepter que tes actes, que tu peux te lever, tu pries. On te montre dans le rêve comment on est parti au village, on a enterré une calebasse. On a enterré une calebasse euh, à l'entrée de votre concession. Tu te lèves, tu, tu, tu parles, tu envoies tes anges. Que toute calebasse qui a été envoyé. Je casse cette calabasse au nom de Jésus. Bon, Je précise que tous ceux qui veulent se laver, si le premier qui est aujourd'hui, vous, vous avez vos règles, vous êtes indisposé, il y aura un autre lavage, il le... y aura notre lavage le 6 parce que quand vous quand vous dormez en ayant demandé quelque chose de précis au Seigneur. Vous allez voir que. Il y en a même parmi vous. Tu dors, tu demandes comment tu mari de te tromper. Tu te réveilles. Parfois, c'est trois ans après. J'ai construit une dame à Yamo avant. hier Elle me dit qu'elle vit comme ça là. Son mari a un ou deux enfants. Avec une dame qui vit dans son quartier. Toute sa belle famille connaît la femme. Même le petit frère de son mari qui vit chez eux. C'est lui le coussier de la dame. Vous allez arrêter d'être simple. Parce que quand vous priez, vous demandez les choses. Il vous montre. Il vous montre. On a les cœurs bonjour à ceux qui sont dans le groupe de prière, qui viennent d'arriver. Que ta prière, tu dois mettre ce que tu vois dans la Bible. Mais tu dois aussi prendre ce que Dieu a mis dans ton cœur. Il y a parfois certains, certains agents qu'on te doit. Tu veux passer sur ça, l'esprit te dit que reviens dessus, parle. Tu restes, tu sens que tu as attaqué. Parle. Bonjour la reine Ahmed, mesdames. Donc voilà, on est le premier. Je vais vous redonner les astuces que vous devez utiliser chaque premier du mois. La première chose que tu vas faire pendant... Pendant les trois premiers jours... Et après ça, une fois, au moins une fois par semaine, tu dois faire un bain de pipi. Ton premier pipi du matin. Avec le sel. Le sel, on vend ça en macapé. On vend ça en ligne. Donc, le sel, il y a les pleurs de le sel. Le sel. Le sel jaune, c'est pour la prospérité. Bonjour, papa. Moses. Merci pour les cœurs La reine Larissa Bonjour Amgaka on paille Donc vous devez Il y a le bain des urines que vous devez faire Deuxième bain que vous allez faire si vous avez les parfums de déblocage, on en vend. Vous allez faire le bain de déblocage. Donc, vous mettez le sel au lieu des urines, vous mettez le parfum de déblocage. Il y a le bain aussi, vous mettez la cannelle dans votre eau. Cannelle avec le sel. Il y a le bain où vous mettez le miel avec le lait. Quand vous de lavez avec le lait, c'est un autre goût, hein. Ça enlève les masques les leaders bizarres. Ça unifie ton teint. Ça enlève les, les, les voiles. Oui. Tu dois prendre la canette. Tu pars à l'entrée de ta maison. Tu souffles. Dans ton lieu de business. Tu souffles. Tu parles. J'appelle les clients de la maison. Tu mets le sel de mer dans l'eau, avec un peu de cannelle, même une cuillère à café de cannelle en poudre. Tu laves le sol avec le sol de là où tu as ton business. Tu prends noix de muscade, feuilles de laurier, ou de girofle, tu attaches ensemble. Tu peux même mettre un peu de riz dedans, le riz. Si tu as l'huile de romarin, tu mets un peu trois gouttes d'huile de romarin dedans. Tu parles que ceci apporte la prospérité dans mon magasin. Comme si tu as le maïs, le maïs t'es pour là. tu mets dedans. Tu attaches. Et en faisant ça, tu as une petite bougie verte. Le vert, c'est pour l'abondance, prospérité. Tu prends la bougie verte, tu déposes. Tu allumes. Tu attaches ce que j'ai dit là. Un peu de maïs, de popcorn, du riz, genre une cuillère à café de maïs, une cuillère à café de riz. Tu mets la noix de muscade en poudre ou en gros tout là. Tu prends trois feuilles de laurier, un peu d'huile de prospérité, l'huile de cannelle ou l'huile de romarin. Si tu as un bandit de cannelle, tu mets dedans. Un cori, tu mets le cori. Tu attaches. Avant d'attacher, tu lis, tu allumes la bouche, tu lis le somme 35. Je combats toute personne qui combat mon argent. Toute personne qui s'est assise sur le business il et a dit que le business ne va pas avancer. Je te combats maintenant, j'envoie les anges je sur toi. J'ouvre la visibilité de ce business. Je déclare qu'on me voit des quatre coins de la terre au nom de Jésus-Christ. Donc, on va faire le lavage à Makepe et à Libreville. Makepe et Libreville. Vous envoyez vos photos aussi. Si vous ne pouvez pas venir, vous envoyez des photos. Il dit la bougie verte, Aurélie. Arrêtez. Pas venir. C'est la il la bougie verte. Tu as entendu bleu? La bougie de la couleur, c'est. Si. Non, oui, tina. Et dit, fais seulement. La bougie, c'est pourquoi. Tu ne veux pas mettre la bougie, ne mets pas. On vous dit les choses, tu n'as même pas d'abord fait. Comme ça vous avez Thomas ici. Thomas. Donc, pour ceux qui vont, tu finis ça, tu attaches, tu peux lancer dans la caisse de ton business ou tu mets dans ton sac à main. Eux qui veulent voyager, là, vous voulez le visa. Vous allez prendre vos passeports. Vous allez prier dessus. Au nom de Jésus. Thank God for mercy. Counting my blessing. Everything I do. By faith. By grace. Le lavage c'est 33 800 francs. CFA. Tu veux ça, tu mets dans ton tiroir de ta boutique. Vous avez vos boutiques. Vous avez vos boutiques qu'on ne vend pas là-bas. Et aussi les ensembles pour attirer les clients. Écoutez, si vous ne faites pas, votre voisin va faire, il va avoir les clients. Vous n'aurez pas. Continuez. Quand vous avez ouvert la boutique, vous payez le bailleur là. Ma chérie, pourquoi tu as ouvert ta boutique? Non, je voulais payer le bailleur. Je voulais payer le bailleur. Paye le bailleur. Et puis tu vas regarder après. Tu as compris. Tu vas regarder ceci après. Tu ne pas tu laisses. nous vous venez me tester avec les prix ici. Vous avez compris. Il y a même des gens que vous, tu parles après de te consulter même pas. La consultation des Français, c'est 100 euros. Donc il te me fait la faveur. Je me rappelle très bien de toi. C'est moi qui avais eu tes fonds, le téléphone le jour-là. Quand c'est mes secrétaires, j'ai dit consultation France, tous les pays d'Europe, 100 euros en Angleterre, 100 pounds. J'ai dit qui me paie 100 pounds pour la consultation. Je m'appelle très bien de toi. Tu sais que ça fait peut-être 2 ou 3 jours. Et tu as dit que je te fais la consultation de lavage à 100 euros. Toi particulièrement. Donc, j'ai mis mon oeil sur toi. Si tu m'as envoyer là, je vais te renvoyer ton argent. je ne te consulte pas. Tu as compris Vous faites les faveurs, vous venez, nini, nini, nini, ni comme ça. Consultation des Européens, là, c'est 100 euros. C'est une blague pas. Bah. Je vous vois un peu, déjà, deux, trois fois, il y a des gens qui vont me faire le message. Depuis trois jours, c'est moi qui ai le téléphone de l'entreprise. Quelqu'un entend, tu le dirais, tout ce qu'on dit. Elle vient encore demander que le prix de ça, c'est quoi Tu lui dis, elle dit, mais je croyais que c'était plutôt comme ça, non. Si on t'envoyait, je te renvoie avec tous tes sorciers, tous tes démons, là, je vous renvoie au nom de Jésus. Vous êtes tombé sur la mauvaise personne. Hein? Ce n'est pas tes 50 euros que tu vas m'envoyer là qui vont construire ma maison. Il y a des gens ici qui ont payé 150 euros pour me, pour, me, pour me parler. Il y en a où venant on dit même 50 euros. Pardon. C'est pour ça que je, mets les, je vous donne les astuces pratiques. Il y en a ici qui ne m'ont jamais appelé pour me consulter. Jamais et je suis d'accord, hein? suivez-moi, écoutez ce qu'il dit, vous faites. Vous n'avez pas l'argent, me Mais je ne suis pas pour tout le monde. Quand Dieu m'a appelé, j'ai compris que beaucoup de personnes vont me suivre. Mais ce ne sera pas tout le monde qui pourra payer ce que je fais. J'ai les taximans, les gens qui vendent dans bopi, qui n'ont même un petit magasin, qui viennent acheter tous mes produits. J'ai les motos taximans qui achètent mes kits. Quelqu'un fait la moto, il vient acheter le kit à 65 000. J'en ai. Par contre, j'ai des gens qui touchent 5 000 euros que même le sel de 1000 francs, il n'arrive pas à acheter. Vous comprenez bien. Donc, je ne suis pas ici là. Laissez-moi, j'enseigne-moi mes choses. Je Calmement. Il y a des gens qui ont 10 000 euros le mois. Que vous ne payez pas de dîme. Mais j'ai 50 personnes qui me donnent la dîme de 10 000. Écoutez-moi bien, hein. 50 personnes que Dieu met dans leur cœur en payant sa dîme comme ça, que son cœur a la foi. Toi, que tu devais payer la dîme de 500 millions tu n'as pas payé. Écoutez, moi j'ai convoqué que quand Dieu va faire sa chose dans la vie de quelqu'un, il va être doux. Donc moi, il vous connaît. Vous avez vos esprits là. Il vous connaît. Je sais que je suis suivi par les déceptiques quand vous allez appuyer votre téléphone pour me parler là, ça va bugger. Si tu fais la vente en ligne, tu vas mettre dans le tiroir de ta. Tu fais bien, tu postes bien dans une, dans une pièce avec un téléphone. J'ai dit de mettre dans son sac à main, non? Donc toi qui vas en ligne, tu as un peu sac à main. Je veux quand même penser quand même et réfléchissez. Ne soyez pas des bêtes, bêtes, bêtes, les bêtes. C'est un peloton, bête ton, tout, tout mélangé sur toi. J'ai dit, mettre dans le sac à main, vous mettez le tiroir du business. Comme tu as peu le tiroir de ton business, tu mets où? Quand on te perd en ligne, tu mets dans quoi vous, faites, vous êtes tellement... Les, les gens passent autant... Vous, vous, vous, même physiquement, on t'exploite. Tu ne peux pas réfléchir. Rien ne m'énerve comme quelqu'un qui est bête. Tu es simple, tu es bête. Tu mélanges tout ça dessus. On parle, tu ne comprends pas. On dit, tu ne fais pas. Hier, pendant le Zoom... Laetitia Singh, ne venez pas me poser des questions, sur idioté Si tu vends pour quelqu'un, est-ce que c'est possible de faire Ne fais pas, tu as compris Non, tu quoi c'est quoi ça Tout le monde fait de la revente Tu achètes chez un gros site, tu mets dans ton magasin, tu vends Non, c'est quoi cette folie là Tu pars chez le grossiste, tu commandes. Tu peux au brasserie, tu commandes la boisson. Tu mettre dans ta dent, ta vente, tu vends. Tu as train de faire la revente. Tu vends pour les brasseries. Jesus. Quand une femme est bête, c'est pas beau. Hein? Quand une femme est bête, elle est laid. Je vous dis. Oh. you know good. une femme est bête, elle est laid. Oh. Comme ça quand vous voyez, vous avez les gros sacs à main. On te voit, tu es costaud comme ça. Dès que tu ouvres la bouche, on dit, Ouais, yo. Oh là là. Voilà le premier. Pour payer la dîme, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Le say, je vais te bloquer de ma page, tu as compris. Tu es à 70% bloqué. Moi, je bloque pas les gens de ma page. Tu enlèves les gens. Ne venez pas il me dit Oh, tu m'as bloqué. Tu viens sur WhatsApp. Tu m'as bloqué. » Je ne connais pas comment débloquer quelqu'un sur WhatsApp. Ou c'est sur Facebook. Donc, si tu enlèves là, tu es parti. Voilà. Tu peux venir me poser des questions bêtes comme ça. J'ai ouvert le groupe WhatsApp là que vous postez dedans. Hier, je fais la vidéo. Je dis bien « Ne commentez ici que pour donner vos témoignages. » Hop Je J'ouvre pour que les gens puissent poster dans le groupe. « Rappelez que t Oh, oh, J'ai mal ici. Oh, Priez pour ceci. Je vous ai donné le numéro de prière. Si vous avez besoin de prière, écrivez dans, à tel numéro. Apprenez à, à suivre les instructions. Le monde spirituel est ordonné. Hein? Le monde spirituel est ordonné et discipliné. Vous n'aimez pas suivre les instructions. Tu veux une instruction Il vient vous bloquer. Mais c'est la bêtise ou quoi Griller tes griller disait Si tu n'es pas intelligente, tu ne vas pas accumuler l'argent. Doit arrêter d'être bête. Même une femme qui n'est pas là à l'école qui font son petit commerce. Il y a une femme là qui me paye tous les, tous les jours, tous les deux jours, elle me fait elle me paye la dîme de 10 000. Par mois, elle peut me payer la, la dîme de 200 000. Pardon. Dîme, 10 000, actions de grâce, 8 000. Dîme, 12 000, actions de grâce, 5 000. Dîme, euh, 13 000, 18 000. Elle vend quoi? Elle vend la peau du bœuf. Elle vend le ganda. Avant le Canada. Donc, comme tu penses que, parce que tu n'es pas là à l'école, c'est une, une raison pour ne pas avoir d'argent et d'être bête. Il faut arrêter. Je suis ménagère. Je suis. Comme les ménagers, on a dit qu'on est ménagère, on va rester pauvres et bêtes. Deux moi dire, vous êtes bête ne me suivez pas. Quittez-je ma page. Dieu peut travailler avec quelqu'un qui n'a pas d'argent, mais qui veut apprendre et faire. Il t'enseigne les lois. Tu commences à faire, tu montes ton argent se restaure. C'est la même dame qui m'a écrit ça fait peut-être en mai. Elle me dit, je te connais depuis février. J'ai acheté mon terrain. Février, mars, avril, troisième mois, mai, elle a acheté le terrain. Malachi 3, pour payer la dîme. Je vais lire à partir du verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Dieu fonctionne avec les instructions. Dieu te donne les instructions. Tu veux faire, tu fais, tu ne veux pas faire, tu vas périr. Ma reine, ma vie ne marchait pas. Nini, nini, nini, nini, nini. Tu as fait ce qu'on te dit. Je n'ai pas encore fait. Te voilà. Vous avez rejeté les instructions. Vous ne les avez point observées. Malachi 3, verset 7. Mettez mes cœurs, je parle bien, même si ça vous fouette. Je sais que je parle bien. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, je reviendrai à vous. C'est toi qui viens d'abord, tu commences à faire. Tu commences à faire. C'est là que tu vois, moi, tes choses commencent à avancer aussi. Et vous dites, en quoi, en quoi devons-nous revenir, Seigneur? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. On ne peut, peut pas tromper Dieu. Hein? Et vous dites, en quoi tavons nous trompé? Et Dieu dit, dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappé par la malédiction. Et vous me trompez. La nation toute entière. Apportez à, à la maison du trésor toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. La maison de Dieu, l'église où on parle, où on prêche la parole de Dieu ne doit pas manquer. Sinon, je prêche, après, il me lève le matin et voit l'argent sous mon oreiller. Parce que Dieu connaît qui avait parlé. Ce sont les gens à qui le message a été donné. Il doivent retourner dans sa maison. Quand la parole sort, ça te guérit. La maison où tu sais que tu as trouvé ta guérison, prends ton offrande, tu apportes là-bas. Il dit Vous vous trompez vous-même. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'éternel des amis... Et vous verrez si je ne n'ouvre pas les excuses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction. Il dit d'abord que quand tu ne payais pas ta dîme, ni tes offrandes, tu étais maudit. C'est pour ça qu'on a facilement accès à vous. Il y a des personnes ici là que vous êtes immaudissables... Il y a trois jours qu'on a commencé le jeûne. Il y a une dame que ça fait deux mois qu'elle a commencé à suivre ce que je fais. Elle a fait beaucoup de sacrifices au village. La dîme, elle paye. Et en payant la dîme, c'est le genre qu'elle paye même. Avant-hier, on lance le jeûne. Elle rejoint le jeûne. Les 15 hommes ils en pleurant seulement. que je suis ému. J'ai eu une réduction. De 7 700 c'est à dire 10 000 pounds sur la pension de mon enfant peut-être 1100 ou 1250 euros pardon 12 000 euros si un euro c'est 1,2 pounds. si 1,2 pounds, non un pound c'est 1,2 euros en tout cas on a réduit 1000 10 000 pounds pardon 10 000 pas, pas 1000 donc 7 700 000. Elle voulait inscrire son enfant dans une école anglaise dont la pension était 35 000 par an. Premièrement, on a admis son enfant dans l'école. Un enfant, l'année passée, il a composé tellement attaqué là où il était que il a remis la feuille blanche. Et pendant ça, les amis, il pendant à la amis, il dit qu'il ne voit rien. jusqu'à a échoué le, le, le, le BPC comme ça. Depuis, depuis mai, elle faisait que tu m'as pour mon enfant. Qui repart dans une bonne école, qui revient sur les bonnes sur les rails. Donc il y a eu là eu l'admission. Deuxième chose, on a dit on a enlevé 10 000 pounds sur la pension de l'enfant. La, la la malédiction est hein, tu reste sais, ça rien ne marche. Tes frigos ce gâteau, vois tu ce gâteau. Tu peux mon poids, jeune, tes pas mon arranger, on t'es on n'arrange pas. Donc ça vous perdez l'argent, hein. Comme quand on parle, vous dites que vous maîtrisez. Maîtrisez. Maîtrisez. Vous, vous allez voir. -vous. Moi, je continue. Il dit si je ne répands, Malachi 3, verset 10, si je ne répands pas, sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Quand on parle d'un dévoreur, ça veut dire qu'il vient dans ta maison, il entre dans ton frigo sans te demander. Il vient dans ta maison, il entre, il prend tes choses sans te demander. go de ask. Il dévore. Il mange. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Il y en a parmi vous, elle. vous avez fait les business tellement de Tu ne sais pas quelque chose ne va pas. Voilà les produits que tu as achetés, dans ton, dans ton magasin depuis six mois. Personne n'achète. Personne n'achète. Tu es dépassé. Ça veut dire que ta vigne n'est pas euh, frégonde. Elle est stérile. C'est une malédiction. Donc, en payant ta dîme, tu écris Seigneur, je viens apporter à la maison du trésor. Tu pries sur la dîme-là. J'apporte à la maison du trésor ma dîme. Seigneur, ouvre-moi les écluses des cieux. Répands sur moi la bénédiction en abondance. Je viens chasser tout mauvais esprit de ma maison, de mon corps, du corps de mes enfants. Je restaure mon mariage avec M. Foto Patrick, votre père, le nom de votre mari. Je déclare la fin. de toute possession magnifique dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Je viens de déclarer sur vous, en ce premier du septième mois, je déclare l'accomplissement de vos désirs au nom puissant de Jésus. Je déclare, comme vous souhaitez de clôturer ce jeûne, qu'aucune âme façonnée contre vous ne peut résister dans votre vie. Je déclare que vous avez le contrôle. Je déclare que votre bénédiction ne sera jamais arrachée. On a beaucoup intercédé dans le groupe de prière en privé. Hier j'ai enseigné. Je déclare que tout ce que vous avez reçu pendant cette période comme prophétie, comme don, ne sera jamais volé au nom de Jésus. Je déclare que vous accomplirez votre mission de vie. Je déclare qu'aucune âme qui avait été forgée contre vous ne peut prospérer dans votre vie. Je viens vous ouvrir les portes. Je viens vous libérer de la, de la, de la présence de tout ennemi dans votre famille. Pour les hommes qui intercèdent pour leur famille. Je vous fortifie, je vous restaure au nom de Jésus. Je déclare que vous n'allez pas gâcher votre bénédiction. S'il y avait un démon en vous qui faisait que vous-même vous gâtez vos choses, je déclare que vous apprenez à vous comporter. Vous êtes d'entre vous, je restaure votre beauté. Tout voile mystique qu'on a lancé sur vous, je viens de détruire ces voiles. J'avais demandé au premier jour de faire le gommage avec l'huile d'olive et le sel. J'espère que vous avez fait ça sur vous. Je restaure votre gloire. Je restaure votre gloire. Je dégonfle votre corps. Ceux qui voulaient maigrir, je déclare, à partir d'aujourd'hui, vous commencez votre régime pour maigrir au nom de Jésus. Restaure votre argent. On joue la reine Élise. Ceux qui avaient été, on a mis le voile pour vous cacher qu'on ne vous voyait pas. Vos clients vous oublient chaque fois. Oh. Pour les reines qui ont les dons spirituels ici-là. déclare que ce mois de juillet, vous asseyez sur votre chaise. Si vous avez déjà mis sur votre chaise, je vais ouvrir votre ministère. Je restaure vos pouvoirs. Au nom de Jésus. que dans quelques minutes, on pourra boire de l'eau. Oui, mes lèvres sont très sèches. Ceux qui ont tenu dans le jeûne, merci la Reine Gloria. Ceux qui ont jeûné, je déclare que tout ce que vous avez demandé pendant ce jeûne de trois jours, vous est accordé au nom de Jésus. Tout oiseau maléfique qui avait dans votre cours, qu'on avait envoyé pour venir vous observer, pour venir vous envoyer des flèches, je déclare leur mort, vous les trouvez devant vos maisons aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, mort. Tout vol mystique de nuit qu'on fait dans votre maison, on vous, on vous dérange. Je viens fermer, je barricade votre corps, votre maison. Je déclare qu'ils n'ont plus accès au nom de Jésus. Je vous bénis. J'ai terminé. Super, Epiphanie, je déclare que je vais arriver jusqu'à la fin de ton jeu. Amen, Amen. Amen. Toute douleur que vous avez à l'épaule droite est enlevée. Détruite au nom de Jésus. Nous bénissons et nous restaurons la santé de ton père, Laetitia Signe, au nom de Jésus. Élise, je déclare que tu pardonnes à ceux qui t'ont fait du mal. Je déclare la restauration de ton nez sciatique. Au nom de Jésus. Amen. Je viens bénir toutes les dîmes qui ont été payées depuis quelques jours. Je bénis vos dîmes au nom de Jésus. Marine, j'ai un problème. J'ai rêvé que toute la nuit, on est venu me coucher. Que, voilà un problème de quelqu'un qui vient d'écrire. Est-ce que tu te laves au sel? Commence par te laver avec du sel. C'est très important. Oui, la dîme c'est 10% de ton revenu. 10% de ton salaire ou de ton revenu, ça va là où tu es nourri spirituellement. Tu vas dans une église et que c'est là-bas qu'on te nourrit spirituellement. Si c'est moi qui te nourris spirituellement, tu payes chez moi. Si c'est une autre personne, tu pèches chez la personne. Tu retournes cet argent pour honorer la couverture spirituelle que tu reçois. Il y en a qui me suivent et vous avez des pères spirituelles. Et maintenant, si tu viens parler chez moi, tu pas donner à ton Père spirituel. tu vas donner par là-bas, c'est Dieu qui voit, c'est pas moi. Le don n'est pas la dîme. Donc no oh, tu vas aller au fin, tu vas aller au final, avec ton don. As calmement à l'offre et à fait ton don. Tu as 50 000 francs de salaire. Ta dîme, c'est 5 000 francs. Tu fais ton business, tu obtiens 100 000 francs de bénéfice. Tu achètes à 100 000, tu revends à 250 000. Ton bénéfice, c'est 150 000. Quand tu as payé toutes tes factures, c'était 100 000. Voilà, maintenant, c'est que tu retires 10 000, sur l'as dessus, ça, tu payes ta dîme. La page si je n'ai plus, je de pas les gens. Je hein? t'enseigne comment sortir de ton trou, flor Tu as compris Que pardon, aidez-moi, pardon, pardon. Mmh. Et fais pas ça ici. Tu es tombé sur la mauvaise personne. Oh, are? Hein? Écoute mes vidéos. Commence à prendre trois pincées de sel, tu mets dans l'eau. Ou même une cuillère à café de sel, tu mets dans l'eau. Tu te laves avec. Certains d'entre vous demandent demandez le visa comme ça. Il y a beaucoup de travail spirituel que vous devez faire. C'est ce que vous aimez seulement la prière. Oh, priez pour moi, c'est fini. Priez pour moi. Vous devez demander est-ce qu'il y a autre chose qu'il doit faire. Certains d'entre vous vous devez ajouter à ça. Allez, là, à fais les dons. Allez, faire les dons, ça va vous ouvrir le truc, le, le, le, le, le, les portes. Vous pouvez préférez prendre 5 millions pour te donner pour le visa, pour le réseau. Même pas, tu prends un 5,5, pas aller faire un don dans l'OFINA, tu ne fais pas. C'est pour ça que tu es bloqué, ma chérie. Bon, je vous bénis. Il est 6 heures. On a cassé le jeûne à 6 heures. Pour ceux qui ont commencé à 6 heures avec moi, il y en a qui ont commencé plus tard, il y en a, c'est votre deuxième jour aujourd'hui. Persévérez jusque demain. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu es fidèle. Gloria, comment tu peux dire que tu as perdu une partie de ton kit? C'est parti où? Continue avec ce que tu as, non. Après, tu vas chercher encore, tu achètes encore l'autre quand ça finit. Vous croyez que l'ennemi ne combat pas mes produits. Il y en a que vous commandez les produits comme L'ennemi fait tout pour que tu ne reçoives pas. Je viens ouvrir vos portes. Je mets sur vous la, la sagesse. vous soyez conscient. Ça enlève votre bêtise de votre esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, grâce de Dieu. Merci de pour, de pour le partage. Quand ton sac disparaît comme ça, là, tu ne connais même pas que tu as beaucoup d'adversité. Hum. Parfois, vous restez que vous êtes une petite personne. Ah, moi, je suis une petite femme, non. j'ai vis seulement au Maryland. Et qui me veut du mal? Hi -hi. Hi -hi j'ai une petite femme. Ils savent que tu es puissante. Parce que c'est quand tu te lèves et tu pries pour ta famille. Ils sont tous délivrés. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu te délivres toi-même. Donc apprenez à être persistant. Une dame qui m'a contacté, ça fait au moins trois mois. L'esprit de rejet sur elle était grave. Tellement. Tellement l'esprit de rejet. Moi-même, je l'ai rejeté parce que ça, ça n'allait pas. Et elle faisait tout pour m'énerver toujours. Elle va chez une de mes représentantes, elle est neuf. Elle va chez l'autre, elle est neuf. Je lui ai dit que, pardon, que si la femme l'appelle, pardon, de me déranger, je veux même plus entendre parler d'elle. Elle a persisté sur une représentante, là, elle est restée. Chaque mois, elle fait trois lavages au moins pour son enfant. Elle dit que. Elle a fait la vache. Sa fille était très têtue. Il de peut-être 19 ans. Belle. J'ai un enfant qui veut un peu étudier là. On, fait, on a même fait le sacrifice, le sacrifice pour son enfant. Après, il dit que ça va. Que l'enfant commence à être.. Parle, avant sa fille, ne voulait même pas l'entendre. Sa fille ne voulait même pas la sentir. Elle me dit, oh, voilà. Ma fille commence à me parler maintenant. Elle accepte de se laver avec le sel. Et que toi-même là, tu as la persistance. En tout cas, quand tu arrives, tu te comprends que peut-être Dieu t'a envoyé, t'a dit que tu t'as pas... que c'est à travers moi que tu vas avoir ta bénédiction. Accroche-toi. Ne me laisse pas partir. C'est ce que tu as vu là que tu vas obtenir. Bonjour Félianz. Bon. Bye bye. Bonne journée à vous. Je vous bénis. J'enlève la paresse. Vous vous n'aurez pas la paresse de faire vos bains. Au nom de Jésus Christ. Tout ce qui a été perdu est restauré. Amen.